J'ai pas filmé cet après-midi parce que j'ai passé ma journée à écrire euh, mes trucs pour mon roman. Parce que j'ai une idée en fait en tête euh, de saga, on va dire. Je sais pas si un jour ça verra le jour, mais n'y pas trop d'espoir. Mais en tout cas, j'ai l'idée en tête et j'ai commencé à écrire des trucs. Enfin, plus la construction de mon univers que de la réelle écriture. Hein. J'ai juste fait le chapitre 1, mais je le refais sans cesse parce que je suis perfectionniste. Et un jour, je suis pas contente, le lendemain, je suis pas contente et... Et mon cerveau il lâche vite aussi, alors euh, quand j'y arrive plus, bah, malheureusement je continue quand même. Et à un moment je me dis stop, hein, et du coup je reviens sur plein de choses le lendemain, enfin bref, on s'en fiche. Bon j'espère que votre journée à vous se passe bien. Moi je suis toujours crevée de mes deux jours de tournage alors que c'était euh, euh, mercredi et jeudi, et que là on est dimanche. C'est terrible, hein. le temps qu'il faut pour se remettre de ça quand t'es introverte, c'est laisse tomber les gars, quoi, j'en ai marre. <rire> J'ai aussi sorti simple d'histoire, donc c'est pour ça, ça ajoute. J'ai besoin de, de voir personne pendant au moins une semaine. Bon, Peut-être pas une semaine, mais <rire> mais bref, vous m'avez compris. Mmh. Uhouh, un niveau. Oh, j'ai gagné des ailes, elles sont trop stylées. Ouais hier, j'ai fini la quête d'Anna euh, de niveau 10. Du coup, j'ai cette tenue, je suis trop contente. <rire> Vaiana et Ariel discutent. C'est raccord avec euh, ma photo de profil sur Microsoft. <rire> C'est un fanard de Bayana et Ariel justement. Wally chéri, on va dire bonjour à petit Wally. Coucou. <rire> Il est trop chaud. <rire> Vraiment. J'adore. Qu'est-ce qu'on a de beau La veste Monstre et Compagnie. Des espèces de bottes dorées. Je vois pas très bien comme ça. Chaussures à griffes, noires et or. Oh. Je suis pas fan. <rire> Picsou en PLS quand t'achètes pas chez lui. C'est vrai que tu manques d'argent, mec. Excuse-moi de contribuer à ta pauvreté. Qu'est-ce qu'il y a au premier Oh. Ah, mais c'est trop beau, je veux. Je J'achète. Bah ouais, j'achète. Merci. Merci canapé euh, basique et là, oh là là, mais c'est pareil, je veux <rire> 20 000 ouais, mais c'est beau non sur la plage, là, quelque part allez, j'achète soyons fous <rire> on ira replanter des citrouilles c'est pas grave ok, venez, je me change, comme d'habitude je me change tous les jours qu'est-ce qu'on met aujourd'hui c'est longtemps que j'ai pas mis d'oreilles de Mickey. Oh les lunettes d'aviateur. Je vais me refaire un look un peu avec la coupe, avec les petites couettes, là j'aime trop. Allez. C'est vrai que j'ai cette coupe aussi. Il faudrait que je la teste. Non je pourrais me faire les couettes comme ça. Je les ai pas faites encore, c'est cette, cette coupe dont je parlais au départ. Allez, venez, on change un peu. Qu'est-ce que je mets <rire> J'ai pas de tenue trop steampunk pour aller avec. Moi j'ai ça, mais bon, c'est pas non plus... <rire> censé être une tenue de prince charmant, mais du coup sur moi, ça me fait penser à, au capitaine Amalia dans la planète au trésor. Qu'est-ce que je peux mettre Enlève-moi ce pull, ma chérie. Pas de pull. On va enlever les gants. Ou on mettre une autre paire. Tiens, on va mettre cela. Ça va bien avec. Par contre, en bas, on pourrait mettre, par exemple, ça. Non, ça, ça ferait bien, je pense enlever la jupe. C'est pour ça, mettez un mode pour enlever les sous-vêtements, les gars. Euh, bon, le look est un peu spécial, mais j'ai pas encore toutes les pièces qu'il me faut pour faire un look vraiment stylé avec cette... <rire> cette tenue. Je vais mettre des bottes, tout simplement. Bon, ça va, c'est sympa, quand même. Allez, à te juger. Regarde, j'ai des cadeaux pour toi. Oh, ça y est, j'ai le niveau 10. I'm so happy. <rire> le sac. Le sac. J'ai eu le sac ou est-ce qu'il faut faire une quête Non, j'ai une quête encore, mais... Continue de jouer pour débloquer plus de missions. Ouais, pour débloquer la dernière quête de Wally, j'ai une condition masquée. Oh. Cool. J'ai une condition masquée. Et donc, bah, comme le nom l'indique, je sais pas c'est quoi, mais je pense que c'est tout simplement d'avancer dans la quête d'un des autres personnages. Donc, bon, on verra bien. Surprise. Je regarde pas sur internet, tranquille. Je suis pas pressée. Qu'est-ce que je m'achète oui bon, j'ai presque tout dans l'événement Pixar. Et ce qui reste, j'en veux pas spécialement. ça vaut le coup. Allez, on va faire un truc un peu con. Voilà. Dépenser pour récupérer de l'argent. Bah, ça marche pas Ah si, d'accord. Voilà. Et puis je vais me prendre euh, Edna en autocollant. Ça, c'est cool. Il finit bientôt cet événement, non Ah bah oui, il finit aujourd'hui. Fin demain. <rire> que je vous montre, j'ai un peu changé ma maison. Pas grand chose. hein. bossu, si j'ai rajouté ici. J'ai changé la cheminée aussi. J'ai agrandi ma chambre. Voilà. J'aime bien. J'ai agrandi la cuisine. Voilà. Ok, vous avez vu vraiment 30 secondes. <rire> C'est pas grave il n'y avait rien d'exceptionnel et en haut j'en fais ma bibliothèque euh, un peu euh, ah, médiévale ou mystique je sais pas trop <rire> j'aime trop et là j'ai voulu faire une pièce pour stocker les trucs euh, bah, que j'avais en trop mais c'est pas possible ça vu que j'ai plus de place dans mon espace de stockage et que je peux plus agrandir bah écoutez hein, je suis d'accord que ce serait mieux de les poser sur des meubles hein, mais tu ne peux pas voilà, donc je mets tout par terre. Le soleil se couche sur tierce lieu. <rire> si vous avez la ref, vous gérez. Oh Niveau 10 avec Pixou, trop bien. Je vais débloquer la dernière quête de Pixou. La, la, la. Alors, allons voir Merlin. Trouve les clés reconstituées pour que le trésor soit à toi. Ah d'accord, c'est moi, je, je lis pas les, les intitulés, moi j'écoute Merlin. Oh. Est-ce que je dois l'utiliser avant J'aimerais bien voir quelque chose les arbres. Ah oh, bah si c'est ça. Enfin, je vous dis, hein, j'ai pas l'orientation, faut pas m'en vouloir. Si, normalement c'est par ici. Hmm. Ah, ça y est Wouhou Wow Voilà Et le coffre, il faut trouver ça où le coffre Il ne faut pas le fabriquer tout simplement J'essaye de le retrouver. Ah, il est tout en haut des terres glacées. J'avais loupé une croix. Mmh. Rassemble des lingots d'or. Je peux pas juste, si je peux les fabriquer. J'ai ce qu'il faut en or, pour une fois. C'est plus facile que les minerais de... que les lingots de fer, bizarrement, à fabriquer. <rire> Lol. Ensuite, il faut réparer la clé. Et la portée à Pixou, Qui est ici. Hey, une mission pour toi. Tiens. Qui hein? va me donner combien 5 euros 2000. Oh. Je veux peux même pas savoir combien il s'est mis dans la poche. Il me donne le coffre. C'est vraiment, vas-y. <rire> Ramasse la mer derrière moi. Bon. Au moins, je finis les quêtes de Pixou. Ça y est. Allons planter des citrouilles. Et puis, ce sera bon pour aujourd'hui. moi bon, je vous laisse là. Hein, vous m'avez déjà vu faire. Je pense que pour le vlog, ça va suffire. <rire>